Bonjour à tous, bienvenue dans ce direct de la Faculté de Théologie et de Théo en ligne. Nous sommes très heureux de faire cette visioconférence pour, pour la deuxième année consécutive. Euh, nous espérons surtout que cela vous éclairera dans vos choix. Euh, je suis Armael de Dorokini, en charge de la communication du pôle Théologie et Sciences religieuses de l'Université catholique de Lyon. Et je suis entourée de Jacques Descreux, doyen de la Faculté de Théologie et enseignant en exégèse biblique et de Marie Chayeb, directrice de théorie en ligne et enseignante en patristique. Euh, la première partie de cette conférence euh, sera destinée à vous présenter un peu les cours de l'année universitaire 2022-2023. Jacques et Marie vous parleront des nouveautés, des événements à ne pas manquer, par exemple. Et dans une seconde partie, nous aurons un temps d'échange, de questions-réponses, donc sur la droite de votre écran, vous avez un chat destiné euh, aux questions. Donc surtout n'hésitez pas d'ores et déjà à poser vos questions et puis nous pourrons y répondre à l'issue de la première partie de cette conférence. Euh, du coup, Jacques, peut-être que vous pouvez nous présenter en quelques mots la faculté de théologie pour commencer Oui, euh, la faculté de théologie, c'est à peu près, euh, grosso modo, hein, c'est en gros volume, 200 étudiants, inscrits dans les grades canoniques, licence, master, doctorat en théologie, à peu près 200 auditeurs libres et à peu près 350 à 400 étudiants à Théo en ligne, c'est-à-dire qui suivent les cours à distance. Et puis c'est, donc, je l'ai dit, le socle, c'est les grades canoniques, hein, licence, master, doctorat, mais nous avons aussi trois diplômes universitaires, c'est-à-dire des petites formations courtes. La première, c'est un D.U., un diplôme universitaire qui s'appelle « Patrimoine antique et culture chrétienne » que Marie-Laure dirige à de autour d'une mise en relation entre les, la, la culture des premiers siècles, les œuvres culturelles du premier siècle et la pensée chrétienne de la même époque. Un autre D.U., « Religion, liberté religieuse et laïcité », celui-ci est un diplôme plus professionnel. Il est destiné à, à donner une formation euh, civile et civique pour toutes les personnes qui vont à gérer la question religieuse dans des organisations euh, publiques ou, ou privées aussi, mais voilà, qui, qui est, où ils doivent gérer la, la diversité des religieuses dans euh, ce type d'organisation ou d'administration. Enfin, euh, nous allons ouvrir un D.U. Chrétien en relation avec les Juifs, mais nous en parlerons euh, un peu plus tard. Voilà un peu le, le panorama de, de la faculté de théologie qui, sinon, se situe, euh, Place Carnot, juste à côté de Perrache, C'est très facile d'accès, euh, en vélo, en tram, en bus, en train. Vous avez tous les modes d'accès et même par vos pieds. <rire> Merci Jacques. Euh, Marie, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Théo en ligne Avec plaisir, donc Théo en ligne, c'est un service de cours de théologie, donc universitaire, qui peuvent se suivre à la maison, quand on n'a pas la possibilité, à cause d'un emploi du temps déjà pris, de venir suivre des cours en présentiel à la faculté, ou bien quand on habite trop loin, donc j'en profite pour saluer nos étudiants qui nous regardent peut-être depuis la Martinique, depuis euh, Mayotte, depuis euh, euh, je, je pense à une étudiante qui habite aux Pays-Bas et une autre qui a écrit aujourd'hui, qui, qui suit les cours à partir du Qatar. Alors il y a aussi des destinations un peu moins exotiques, mais, mais c'est vrai que ça fait partie du paysage de Théo en ligne de rejoindre tous ces gens, et c'est un grand plaisir. Alors donc, euh, le, le service de Théo en ligne fonctionne depuis 2006, donc c'est quelque chose qui est bien rodé et qui permet donc, de suivre à son rythme des études, hein, parce qu'en présentiel, on est un peu entre entre guillemets, on est dans un dans un wagon euh, qui vous amène donc euh, plutôt avec des années euh, avec des années euh, pleines. Euh, à thé en ligne, euh, on n'a pas beaucoup de temps en général, donc on peut suivre un quelques cours par par an et du coup la formation, elle, elle vous suit euh, tout au long de votre rythme personnel. On peut comme ça découvrir euh, les différentes disciplines de la théologie. Et puis la carte de visite vraiment euh, de, de Théo en ligne par rapport à tous les MOOC ou toutes les formations en ligne qui peuvent exister, c'est l'accompagnement par les tuteurs. Euh, il m'est arrivé quand j'étais jeune, c'est-à-dire il y a très très longtemps, de suivre euh, des, cours, euh, des cours à distance où on recevait en fait un gros paquet de cours et on vous disait ben, « bon courage, étudiez bien et on se donne rendez-vous le jour de l'examen ». Alors Théo en ligne, c'est aux antipodes de cette façon de faire, puisqu'en fait il y a des tuteurs qui sont les référents, en quelque sorte, les coachs, j'aime bien dire ça, parce que c'est le plus proche de, de, de ce qui se passe en réel, et donc euh, qui accompagne l'étudiant à chacun des cours et qui permet, qui permet ce qui permet d'avoir un dialogue en fait, de rester en lien avec quelqu'un qui accompagne votre parcours. Je crois que c'est vraiment la carte de visite qu'il faut, euh, qu faut souligner à Théo en ligne. Et donc, à tout en ligne, comme l'a dit Jacques tout à l'heure, on peut préparer plusieurs types de diplômes. Donc, le plus court, le plus, le plus facile d'accès, fait 34 crédits, c'est donc le, le, le DU Patrimoine Antique et Culture Chrétienne, qu'on peut suivre tout en ligne, ou bien en présentiel aussi, mais enfin, on peut le faire tout en ligne. On peut aller au DUET, c'est-à-dire 120 crédits, euh, première marche des diplômes euh, euh, qui donne une bonne vision globale de l'ensemble des disciplines de théologie. Et puis après, on peut soit compléter, soit commencer un baccalauréat canonique. Euh, là, c'est du... un gros volume, puisque ça va jusqu'à 300 crédits. Le baccalauréat canonique, c'est la même chose que la licence de théologie. On a deux appellations pour simplifier les choses. Donc, on a deux noms différents, mais c'est bien le même diplôme. <rire> ben, merci à tous les deux pour ces présentations. Euh, on va maintenant parler des programmes de l'année 2022-2023. Euh, quel conseil donneriez-vous Jacques à, à un novice, quelqu'un qui voudrait débuter en, en théologie Est-ce qu'il y a un cours en particulier, des cours Alors, premier conseil, ne pas avoir peur de débuter. Il faut toujours se lancer, aller un, un jour dans le grand bain. Après tout, la théologie, je crois que c'est quand même relativement accessible. Euh, voilà, pour voilà, il n'y a pas de, de prérequis majeur pour suivre des études de théologie. Alors après, pour faire votre choix, si vous êtes euh, étudiant, ça sera très simple, parce que vous allez prendre rendez-vous avec le secrétariat, qui va vous fixer un rendez-vous avec un directeur pédagogique qui, va faire une, qui a une mission de conseil pour vous aider à faire votre programme de cours euh, dans l'ordre, si je puis dire, du moins difficile au plus difficile au fur et à mesure des années. En revanche, si vous êtes auditeur libre, donc vous, vous, vous envoyez votre inscription au secrétariat ou vous passez au secrétariat. Alors Pour vous aider, vous avez euh, deux documents euh, que vous pouvez trouver d'ailleurs sur notre site internet à euh, faculté de théologie. Il y a d'une part un planning hein, qui vous permet de voir l'horaire des cours, quand est-ce qu'ils sont programmés. Et en plus, à côté de l'horaire, il y a une petite indication MF1, MF2... Voilà, Alors, MF1, c'est-à-dire module fondamental 1, hein, c'est les cours de premier niveau. Donc, si vous êtes novice, choisissez des cours MF1 euh, parce que ce sont les cours en principe euh, de démarrage dans les différentes disciplines théologiques. Plus concrètement, euh, la théologie elle est faite de, de nombreuses disciplines en fait, c'est extrêmement varié. Alors, allez là où voilà où votre euh, vous avez de l'attirance. Par exemple, vous pouvez être intéressé euh, par la Bible. Euh, J'ai dit ça au hasard parce que j'enseigne de la Bible, donc euh, je, voilà, je n'ai pas d'intérêt particulier. Mais <rire> si vous êtes intéressé par l'étude biblique, alors il y a d'une part un cours qui s'appelle Introduction à la Bible, qui donne, alors qui n'est pas un cours facile, hein, qui est un cours un peu ardu, un peu euh, peut-être un peu euh, décapant, décapant <rire> voilà, euh, mais qui vous donne vraiment l'ensemble du du vocabulaire qui est utilisé dans les études bibliques et qui vous donne un peu des portes d'entrée sur l'ensemble des études bibliques. Donc c'est vrai que ce cours là, il est plutôt à faire au départ d'un parcours, mais si vous, tout, vous voulez tout de suite goûter au texte biblique, vous avez aussi un cours sur le livre de la Genèse ou un cours d'introduction aux lettres de Paul qui sont accessibles à des étudiants novices. Si maintenant vous êtes plutôt du côté de ce qu'on appelle la théologie dogmatique, c'est-à-dire la réflexion en raison, comment rendre compte en raison de sa foi. Vous avez là aussi un cours d'introduction à la théologie qui présente un peu la discipline et ses différents aspects, son histoire. Donc qui ouvre au fond à, à l'ensemble des cours en théologie dogmatique. Et si vous voulez déjà goûter un cours, ça peut être le cours de théologie de la vie spirituelle, ou le cours euh, d'introduction à la liturgie. Voilà, Si vous êtes fait partie, par exemple, d'une équipe liturgique, ça peut être un bon cours, ça, parce que ça sera concret pour vous. Dans les autres disciplines, alors vous avez des cours d'histoire, là, il n'y a pas d'ordre particulier, euh, il n'y a de, là, pas qui soit plus facile que d'autres, ce sont des cours d'histoire, a priori, accessibles. Si vous êtes intéressé par les pères de l'Église, c'est-à-dire les premiers auteurs chrétiens, les auteurs des premiers siècles, donc cette discipline qu'on appelle la patristique ou la patrologie. Vous avez là aussi un cours, plutôt pour ceux qui débutent, qui s'appelle « L'âge d'or des pères de l'Église », le mercredi de 14h à 16h, au deuxième semestre. Si vous êtes intéressé plutôt par la théologie morale, euh, alors là je vous conseillerais peut-être euh, le cours de théologie morale sociale, euh, voilà qui, qui vous présentera la, la pensée de l'Église sur les différents euh, sujets euh, de morale sociale que ce soit euh, euh, le travail, euh, la paix, la justice, voilà tous ces ce genres de questions. Et puis, si vous aimez un peu des choses plus exotiques, nous avons aussi des cours sur les grandes religions qui sont tout à fait accessibles, notamment un cours d'introduction au judaïsme euh, qui permet de voilà de, de, de, de comprendre aussi euh, euh, les points communs et les différences entre, entre nos traditions religieuses. Voilà, et surtout si vous êtes novice, évitez les cours intitulés master, niveau master, parce que pour le coup ce sont des cours difficiles, donc si vous n'avez pas le bagage, vous risquez un peu de, <rire> de prendre l'eau dans la piscine. Hein. <rire> voilà. Merci Jacques. Euh, Marie, est-ce qu'il en est même pour Théo en ligne Qu'est-ce que vous pouvez dire euh, Alors, dire ah oui, les conseils sont vraiment très, très similaires puisque lorsqu'on s'inscrit à Théo en ligne, en fait, la, la démarche, c'est d'abord, il y a dans tout un rendez-vous téléphonique avec votre responsable de cycle, celui qui deviendra votre responsable d'études et qui, du coup, va, va vous guider parce qu'à Théorline, du coup, on, on fait rouler une trentaine de cours en alternance sur deux à trois ans. Donc, euh, il faut, pour vous guider, quelqu'un qui va vous indiquer ce qui est le plus, euh, le plus raisonnable de suivre pour commencer. Alors, vrai, vraiment, comme, comme le disait Jacques, il faut aller, je pense, pour commencer là où le goût vous attire. Ça permet de prendre connaissance avec la méthode de travail de Théo en ligne dans les meilleures conditions parce que si sur le fond vous êtes stimulé par un, par un goût particulier, ben forcément ça vous aidera beaucoup à, à démarrer. Et puis c'est vrai qu'il n'y a pas de porte d'entrée ou de porche d'entrée obligatoire dans, dans, par Théo en ligne. Alors il y a par expérience, il y a vraiment des gens exactement comme, comme en présentiel qui préfèrent commencer plutôt par la Bible ou d'autres qui vont commencer par la théologie fondamentale, d'autres par, par l'histoire ou les perles. C est, c est, en quelque sorte, j cette image me tient à cœur parce que je trouve qu'elle elle, elle dit bien ce que c'est qu'entrer en théologie, c'est un peu comme les racines d'un arbre. Quand on commence, on a l'impression de commencer par des, des cours qui n'ont pas forcément de lien entre eux. Notamment à théo en ligne, on peut, être, on peut se sentir un peu euh, seul devant son cours euh, parfois, mais il faut penser à cette image de l'arbre. Les racines sont forcément sous terre. Un premier cours sur, sur la Bible, un premier cours en histoire, etc. Au démarrage, ne donne pas une impression homogène. Mais petit à petit, elles vont se rejoindre. Et c'est ce qui va donner le tronc de votre arbre bien solide. Et puis encore plus tard, quand, quand vous serez grand les, les branches, ce sera les spécialités prises en master. Je trouve cette image bien marquante parce qu'en fait, elle permet de, de refaire l'homogénéité de, de l'univers de la théologie, puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de disciplines très, très variées. Alors, ce que nous avons essayé de faire pour les, pour les débutants à Théo en ligne, c'est de bien renseigner les fiches de cours. Si certains d'entre vous sont déjà allés voir euh, les différentes fiches euh, sur le site de Théo en ligne. On peut cliquer sur euh, le domaine. Le domaine, par exemple, la Bible s'ouvre et vous avez là toute la liste des cours de Bible. Et de, pour chaque cours, et on peut télécharger la fiche de cours. Et sur cette fiche, c'est bien indiqué si c'est un cours accessible aux débutants ou bien un cours que nous, on a appelé, c'est un peu l'équivalent de MF2, c'est post-duet. Donc, pour les débutants, il vaut mieux prendre les cours accessible aux duettes, et c'est bien indiqué dessus. Donc de fait, pour les débutants, euh, il y aura un peu les mêmes cours, Théologie fondamentale, Introduction à la Bible, voilà. et puis des cours qui vont être plutôt post-duettes, comme euh, je pense au, au livre de Théronome en Bible, c'est vrai qu'on le lit moins souvent. Le livre de la sagesse, qui demande plus de, plus de sagesse, la création et l'escatologie. Enfin, ce sont des cours qui demandent d'avoir un petit bagage déjà et puis du coup, ils sont privilégiés pour les, ceux qui ont déjà passé des lettres. Merci Marie. Euh, on a donc aborder les cours susceptibles d'intéresser les, les nouveaux étudiants. Enfin Marie, vous avez un peu commencé à parler des cours pour les étudiants confirmés. Euh, Quels cours au programme 2022-2023 pourriez-vous maintenant conseiller à, à nos étudiants confirmés Alors je conseillerais. En fait... Voilà, là encore, ils vont aller euh, un peu selon leur goût, selon euh, si ils complètent un cursus parce qu'ils sont étudiants, ils vont être guidés par leurs euh, responsables pédagogiques. Mais je vais peut-être pointer les cours nouveaux qui auront lieu peut-être que, que l'année prochaine et ne seront pas redonnés par la suite, euh, ou qui sont vraiment nouveaux, peut-être appelés être aussi redonnés. Alors, parmi euh, ces cours euh, nouveaux, euh, il y a un cours enfin, qui sera un parmi les professeurs invités l'an prochain il y aura Samir Arbache pour un cours d'introduction aux églises orientales euh, le mardi au premier semestre mardi après-midi Samir Arbach, c'est un professeur émérite euh, de l'université de Lille qui viendra faire nous aider à nous repérer dans ce maquis de toutes les, les confessions chrétiennes euh, de l'Orient Voir leur histoire, leur rite. Euh, voilà. Autre cours euh, nouveau, le cours euh, le, sur le monde où vivait Jésus finalement. Euh, cours de Jérôme Moreau qui va faire un peu la toile de fond sur lequel s'inscrivent les évangiles, les lettres de Paul, enfin tous les écrits du Nouveau Testament fond, ils ont été marqués, tous ces écrits sont marqués par le monde dans lequel ils sont nés, dans lequel ils se sont formés. Donc voilà, Jérôme va explorer toutes ces réalités sociales qui marquent en fait, au fond nos textes et qui peuvent être si différentes euh, de, du monde que nous connaissons 2000 ans après. Euh, il y a un nouveau programme pour la chaire d'arménologie qui explore la tradition religieuse, la tradition chrétienne arménienne. Ça c'est le vendredi matin. Euh, un nouvel enseignant va donner un cours sur le bouddhisme, c'est Eric Vincent, là aussi le vendredi, euh, au premier semestre. Je signalerai aussi au premier semestre un cours sur la fraternité, c'est un cours de théologie morale, euh, donné par Caroline Bauer, dans le cadre de la chaire Jean Rodin, cette chaire qui est destinée à à promouvoir l'enseignement et la recherche sur la charité. Donc le thème sera ici la fraternité. Euh, et puis au second semestre, hein, un cours de théologie des relations entre l'Église et le peuple juif, euh, donné par euh, Patrice Choczolsky. Donc il s'agit de, de se demander en quoi la, la réalité du judaïsme encore aujourd'hui interroge la théologie euh, quand on dit par exemple parfois que l'église est le peuple de dieu oui mais alors quid d'israël qui est déjà le peuple de dieu de la première alliance voilà donc explorer toutes ces questions euh, liées à euh, la présence d'israël aux côtés de l'église euh, je signale encore un cours sur saint thomas d'aquin c'est aussi un nouveau cours qui sera donné par le frère camille de Bellois, dominicain c'est un cours plutôt d'introduction, assez accessible normalement. Un cours de patrologie grâce et péché chez Saint-Augustin. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de cours dédié à Saint-Augustin, qui est quand même un auteur majeur. Donc on se réjouit que le frère Nicolas Poteau puisse donner ce cours. Nous aurons comme professeur invité aussi Jean-Daniel Macky de l'Université de Genève pour un cours biblique sur Esdras et Néhémie. Et enfin, le dernier cours que je voudrais mentionner, nouveau cours également, un cours de Catherine Denis, « Femmes et hommes en société », le vendredi au second semestre. Vous savez que les questions du genre sont quand même des questions assez agitées dans notre monde, dans notre société occidentale. Donc voilà, proposition d'une réflexion théologique sur cette question de la différence homme-femme en société. Voilà pour les, les cours nouveaux, les, les, les innovations de l'année prochaine. Marie, on va traiter de côté de Théo en ligne. Alors, à, à Théo en ligne, les deux dernières années, nous avions euh, remis à jour euh, plusieurs cours qui étaient plutôt à destination des débutants. Donc, pour 22-23, euh, c'est plutôt les confirmés qui vont bénéficier des remises à jour et des nouveaux cours. Alors, nous avons cinq nouveaux cours dans le programme de 2022-2023, dans cinq domaines différents. Alors, en philosophie, il y aura un nouveau cours sur la religion face au maître du soupçon. C'est un nouveau cours qui est animé, qui sera donné par Maxime Béguin, c'est un professeur de la faculté de philosophie de l'UCLI. En dogmatique, nous aurons aussi un nouveau cours de Marie-Hélène Robert sur l'œcuménisme sous-titré « sous Un don et un appel ». C'est un cours qui me tenait très, très à cœur parce que c'est un, un, un sujet très porteur, très, très important, notamment dans, dans la tradition lyonnaise, donc euh, l'occuménisme. En patristique, nous aurons un nouveau cours euh, également sur l'exégèse des pères, c'est-à-dire la façon dont les pères de l'Église ont inventé des outils pour euh, lire la Bible et l'interpréter. C'est un cours qui est donné à deux voix en présentiel et qu'il le sera effectivement aussi euh, sur Théo en ligne. Euh, puisqu'il est... À demain. À demain. <rire> du coup, il sera donné à demain euh, <rire> par euh, le frère Elie Roulet et moi-même. En éthique, nous aurons un nouveau cours très actuel de Catherine Denis qui vient d'être cité. En éthique affective et sexuelle, c'est un cours qui manquait depuis longtemps à Théo en ligne et nous sommes très très heureux qu'il puisse être mis en, mis en route pour l'année prochaine. Et enfin, pour ceux qui ont commencé cette année, l'année 21-22, eh il y aura la suite du cours de grec grec ancien pour, pour avoir accès en fait au, au texte du Nouveau Testament directement. Donc le cours de Jérôme Moreau avait commencé l'année dernière en grec 1A et puis on va continuer le, la partie B l'année prochaine. D'ailleurs je, je signale que certaines personnes avaient souligné que c'était un peu difficile d'avoir ce cours là sur un seul semestre. Donc nous avons écouté et entendu et nous allons mettre la partie B euh, en... annualisé, ce qui permet d'avoir une livraison euh, tous les 15 jours du, du cours au lieu de toutes les semaines. Donc euh, le, le temps de travail et d'approfondissement et d'assimilation, surtout euh, nécessaire pour les langues, sera mieux respecté. Donc voilà cinq cours nouveaux dans cinq disciplines différentes. Et en plus de cela, nous aurons trois cours qui, vont, qui ont bénéficié en fait d'une nouvelle édition, euh qui ont été profondément remaniés, retouchés par, par les professeurs les avaient déjà mis en ligne, mais qui ont voulu les, les retravailler. Alors en Bible, par exemple, il y aura le prophétisme pré-exilique, c'est un cours de Pierre de Martin qui existait déjà, mais il a relevé un défi absolument incroyable, il a re, remanié tout son cours sous forme de PowerPoint animé. Alors je, je vous laisse découvrir, c'est assez impressionnant. <rire> J'ai pu en regarder quelques séquences et c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Donc poursuivre de façon pas à pas le, le, la voix du, du professeur, c'est une innovation. Et en dogme, nous avons aussi un cours nouvelle édition, c'est celui de Marie-Hélène Robert, Mission à évangélisation, qui est un cours très très important, qui a fait l'objet d'une édition remaniée. Et puis en philosophie, le cours d'Emmanuel Gabellieri, Raison et foi dans la philosophie moderne, a aussi été euh, revisité, retravaillé pour l'année prochaine. Ce sera un cours du deuxième semestre. Oh, très bien. Et du coup, il y a aussi un tout nouveau diplôme universitaire à la faculté de théologie, euh, le diplôme universitaire chrétien en relation avec les juifs. Est-ce que vous pouvez nous en Voilà, alors euh, il y a un petit. De flyer qui le présente et que vous pouvez trouver dans les présentoirs de l'université, mais que vous pouvez aussi trouver sur Internet, sur notre site, qui présente de manière synthétique euh, cette formation qui a lieu sur deux ans uniquement les lundis euh, et même pas tout à fait tous les lundis, euh, avec donc pour viser de, de se former au dialogue euh, respectueux euh, avec... Euh, avec les juifs dans la société française alors ce DU, il comporte un ensemble de cours les uns qui sont plus euh, destinés à connaître de l'intérieur la tradition juive ses textes, ses rites ses fêtes euh, ses, Voilà, alors les textes il y en a beaucoup donc <rire> que ce soit le midrash, le talmud euh, voilà, la cabale euh, bon, voilà, les différentes euh, texte auquel se réfère la tradition juive. Ça, c'est un premier ensemble de cours. Il y a aussi des cours, justement, sur les relations entre juifs et chrétiens, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Donc, un cours de théologie que j'ai déjà présenté, comment, au fond, la théologie chrétienne intègre la réalité juive dans sa pensée, comment elle conçoit le judaïsme. Et, d'autre part, un cours sur... Euh, l'histoire des relations entre juifs et chrétiens, qu'assurera Jean-Dominique Durand, euh, le président de l'Amitié la, de judéo-chrétienne de France, et qui est professeur émérite d'histoire, donc tout à fait qualifié pour ce cours. Et euh, au fond, il s'agit de, de prendre conscience que si l'histoire est euh, des relations, et évidemment les faits sont les mêmes, euh, la manière dont ils ont été vécus, que l'on soit chrétien ou que l'on soit juif n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que nous n'avons pas du tout la même histoire, euh, que l'on soit chrétien ou que l'on soit juif, de l'histoire des relations entre chrétiens et juifs. Donc il faut prendre conscience que quand on parle à son interlocuteur, euh, il n'a pas perçu les choses de la même manière. Ça, c'est fondamental. Il y a aussi... Euh, une, dans ce D.U. Euh, des enseignements ou des propositions destinées à, à connaître le judaïsme actuel, donc un cours de sociologie du judaïsme qui sera donné euh, pas l'an prochain mais dans deux ans, et puis la possibilité de, euh, enfin, proposition d'un voyage d'études euh, dans les deux ans qui permet aussi d'aller découvrir des communautés juives d'aujourd'hui. Voilà, je crois, et puis j'ai oublié encore la, la, une petite initiation à, à l'hébreu. Alors rassurez-vous, il ne s'agit pas d'apprendre l'hébreu pour lire euh, la Bible ou le Talmud dans le texte, mais il s'agit d'avoir euh, suffisamment d'éléments pour comprendre euh, comment fonctionne cette langue, qui est si différente d'une langue euh, européenne, et donc ça, la langue façonne quand même la manière de penser, et d'autre part, d'acquérir les principaux mots que dans le judaïsme, on ne traduit pas. Euh, bon, par exemple, « Shabbat », dont tout le monde connaît, mais il y a un certain nombre de mots liés à la foi juive qu'un qu juif français ne traduira pas, dira dans, en hébreu. Donc voilà, repérer ces mots et les connaître, les comprendre. Voilà en gros ce qui fait ce début. Euh, voilà, avec un petit mémoire aussi à, à rédiger à la fin, mais rassurez-vous, rien d'effrayant. De, <rire> Voilà, et Jérôme Moreau donc, assurera la direction pédagogique de ce DU. Donc vous pouvez le faire en bloc ou aussi euh, piquer des cours euh, qui vous intéresseraient euh, dans ce DU. Très bien. Euh, et du côté des enseignants, peut-être, est-ce qu'il y a des euh, nouveautés à souligner alors, à Théo en ligne, euh, nous avons donc, dans la grande liste de, de, de cours nouveaux euh, que je vous ai présenté tout à l'heure, il y a deux nouveaux euh, enseignants, donc euh, Maxime Béguin et Catherine Denis. Euh, et puis surtout, en fait, ce qu'il faut souligner, c'est que nous, nous allons enfin, avoir sept nouveaux tuteurs dans l'équipe de Théo en ligne, euh, dans toutes les disciplines, en Bible, en philosophie, euh, en éthique, euh, en patristique, en, euh, une tutrice en, en grec. À chaque fois, ce sont des gens, c'est très important, je pense, de le dire, parce qu'ils acceptent une mission qui est difficile. C'est du coaching, mais à distance. Alors, il faut euh, euh, comprendre le mode de fonctionnement de Théo en ligne, mais enfin, ils sont tous prêts, je les ai tous rencontrés euh, euh, tout, tout récemment. Et puis, je sais qu'il y en a même quelques-uns qui nous regardent, là. Mais euh, du coup, c'est vraiment... un euh, ce sont des spécialistes dans leur discipline et ils accompagnent des cours spécifiques parce que ça correspond à leur domaine de spécialité. Donc, Ce sont vraiment des gens qui investissent du temps et de la disponibilité pour accompagner les étudiants à découvrir une discipline. Je crois que c'est important de le souligner. Donc, sept nouveaux à la rentrée. Alors, du côté de la faculté de théologie, je ne vais pas les mentionner, mais un certain nombre de cours existants vont changer d'enseignants. Donc euh, parce que nous avons de nouveaux enseignants qui prennent des cours d'enseignants de, qui partent à la retraite. Euh, voilà. Donc, euh, à un certain nombre de cours vont changer euh, d'enseignants. De, Après, dans les enseignants nouveaux, alors on peut de, je les ai évoqués tout à l'heure, Donc le père Patrice Chocholski du diocèse de Nice, qui assurera le cours d'histoire des relations entre juifs et chrétiens, Pardon, le cours de théologie des relations de l'Église avec le peuple juif. Euh, et c'est donc Jean-Dominique Durand qui assurera le cours d'histoire des relations entre juifs et chrétiens. Euh, nous aurons euh, le frère Camille de Bélois qui donnera le cours sur saint Thomas. Euh, il est professeur de philosophie. Euh, spécialisé sur la philosophie, antique, euh, la philosophie médiévale. Pardon. Donc euh, voilà, il est particulièrement qualifié pour un cours sur saint Thomas, mais cette fois-ci versant théologique. Nous aurons euh, le frère Nicolas Potot euh, assomptionniste, qui donnera donc ce cours sur saint Augustin. Il vient d'achever une brillante thèse sur Augustin, donc euh, ce sera une occasion pour lui de, de faire connaître euh, ce qu'il a cherché pendant plusieurs années. Euh, nous aurons donc Samir Arbache, professeur émérite de livre, pour tout ce qui est l'histoire des églises orientales, la présentation des, des églises orientales, lui-même étant euh, je, libanais, mais je ne sais plus de quelle église. syriaque Syrien. Il est syrien, pardon. Et tu sais de quelle église Syriaque <rire> <peut -être. rire> Voilà, d'une église orientale, mais je ne sais plus laquelle. Et euh, donc Jean-Daniel Macky, qui est euh, professeur d'Ancien Testament à, euh, à la faculté de Théologie protestante de Genève, euh, viendra dans le cadre d'un échange avec un de nos enseignants qui ira lui à Genève, donc, donner un cours sur Esdras Néhémie. Alors ça peut paraître des livres bibliques un peu obscurs, Esdras Néhémie, mais c'est quand même très intéressant parce que c'est le moment de, du retour d'exil où on pose les principales institutions juives du second temple. Donc d'abord le temple, on reconstruit le temple, on reconstruit Jérusalem. Et donc ça, ça pose tout un cadre religieux qui va durer. Donc c'est très intéressant d'aller explorer ce cadre. À un moment de crise identitaire d'ailleurs. Et puis donc j'ai mentionné aussi Éric Vincent qui viendra de Paris, donc, pour le cours d'introduction au bouddhisme. Éric Vincent était lui-même, étant lui-même par son père et par sa mère, issu de, à la fois du christianisme et du bouddhisme. Donc, il est tout à fait à même de faire les, les passages euh, pour faire comprendre une tradition religieuse à l'autre. Voilà pour les, les nouveaux enseignants que, que nous aurons l'année prochaine. Et est-ce que, au cours de cette année 2022-2023, vous avez des des rendez-vous à donner à nos étudiants, des événements particuliers, des dates importantes Alors, il y en a deux, je, il y en a beaucoup d'autres, mais il y en a deux que je vais mentionner. Euh, L'un, c'est le lundi 14 novembre, où il y aura une ouverture solennelle du DU chrétien en relation avec les Juifs, avec euh, une conférence ce soir-là de Jean-Dominique Durand sur les relations entre Juifs et Chrétiens à Lyon, de l'évêque Agobard à Monseigneur de Germay. Voilà, donc un panorama euh, de l'histoire des relations, mais d'un point de vue très local. Et puis l'autre événement que je voudrais mentionner, c'est un colloque patristique, mais là je laisse la parole à ma voisine qui en est maître d'œuvre. Alors nous aurons la chance à Lyon, à, ici au Campus Carnot, d'accueillir un grand colloque sur les pères de l'Église et la synodalité. Donc une façon euh, tout à fait euh, euh, en fonction de nos compétences particulières hein, de participer au grand projet initié par le pape François. Nous aurons deux jours de colloque sur les, les, quelles, quelles expériences de, le, de synodalité pouvaient vivre les pères de l'Église et comment ils les ont, ils, ils ont mises en place et, et quelles sont les représentations qu'on peut avoir de la synodalité dans l'Antiquité parce qu'il ne faudrait pas projeter nos représentations modernes, ce que nous appelons aujourd'hui synodalité euh, sur, sur l'Antiquité, mais plutôt faire l'inverse, de voir comment euh, dans l'Antiquité, ce que nous appelons aujourd'hui, la synodalité, était vécue et ce que ça peut nous donner à penser pour aujourd'hui. Donc ça, ça nous prendra bien le jour, le jeudi et le vendredi, donc 13 et 14 octobre, et puis le samedi matin, le 15 octobre, eh bien, nous, nous, nous travaillerons sur les résonances actuelle de, ce, de cette façon de faire antique, donc euh, ça c'est la caractéristique en quelque sorte des, des colloques puisque des colloques euh, de, qui, qui ont lieu habituellement à La Rochelle, donc euh, ce sont des colloques de patristique et d'histoire ancienne. Cette année, pour fêter le 20e anniversaire du colloque de La Rochelle, et eh bien nous allons fêter ici à Lyon euh, avec euh, une interface universitaire encore plus importante puisque nous espérons pouvoir euh, du coup euh, en faire bénéficier un plus grand nombre de personnes. J'ai oublié de mentionner que les colloques de La Rochelle sont pilotés par l'association Caritas Patrum, donc euh, qui, sera partenaire de, qui est déjà partenaire de, de la mise en place de ce colloque. Du coup, ça peut peut faire une, une, une transition, puisque les personnes qui ne pourront pas venir en présentiel euh, suivre ce colloque euh, à Lyon l'espace Carnot, Campus Carnot, pourront le suivre en direct et en différé s'ils veulent aussi, mais le suivre en ligne. Donc, c'est ce justement une des, une des dates à, à retenir pour Théo en ligne puisque les étudiants de Théo en ligne qui voudraient participer à ce colloque pourront le faire via le, la, la mise en ligne du, du colloque. il vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire puisque les inscriptions sont possibles sur le site euh, de, euh, et puis on peut, on peut dire aussi euh, à partir du moment où vous êtes euh, inscrit à l'UCLI comme auditeur ou comme euh, étudiant, vous entrez par le fait même dans le réseau déjà des anciens et donc il vous est proposé une fois par mois une conférence en ligne euh, pour les alumnistes, ce qu'on appelle les alumnistes, c'est-à-dire les anciens mais qui peuvent être d'actuels étudiants euh, en présentiel ou à distance mais voilà ce sont des rendez-vous mensuels euh, avec des témoins une fois par mois. Tout à fait. Euh, donc avant le temps de questions et réponses, surtout n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, donc à droite de votre écran. Euh, sachez que les inscriptions euh, ont d'ores et déjà commencé, que vous pouvez vous inscrire donc, en ligne euh, sur notre site ou bien en vous rendant au secrétariat euh, sur le campus Carnot. Euh, donc voilà, surtout n'hésitez pas. On peut peut-être préciser que si c'est pour une inscription comme étudiant, la rencontre avec le directeur pédagogique aura lieu en septembre. Donc euh, ne vous étonnez pas que le rendez-vous soit programmé euh, en septembre. Là, les, les directeurs pédagogiques partent euh, faire leurs recherches avant de prendre des vacances. Donc ils ne prennent plus de rendez-vous maintenant. Mais ils vous, on pourra déjà vous donner un créneau horaire pour un rendez-vous en septembre. Par contre, pour les auditeurs libres, vous pouvez déjà vous inscrire par vous-même euh, auprès du secrétariat euh, via le site ou en venant euh, vous-même pour Théo en ligne les inscriptions se font, toutes les informations sont données sur le site de Théo en ligne et puis eh, eh bien, en fait, le passage obligé étant un, un rendez-vous téléphonique, de la même façon les prochains rendez-vous enfin, là, il reste encore quelques créneaux pour, pour avoir un responsable de cycle en, en, en téléphone mais aussi à partir du mois de, de septembre sans, sans difficulté et n'hésitez vraiment pas à aller voir le site, à visiter le site, parce que vous trouverez toutes les informations que nous vous donnons. Donc n'hésitez pas à ouvrir les différents onglets, les différents documents à, à télécharger. Vous trouverez beaucoup d'informations, en fait. Oui, n'hésitez pas à le, le site en long et en large. Et justement, sur ça, on a qui un, a un, un, une petite question sur le cours des, des chrétiens d'Orient. Oui. Qui ne trouve pas sur le panneau. qui... Ah, euh, si, il s'appelle, donc c'est au premier semestre, introduction aux églises orientales, euh, le mardi de 14h à 17h, il y a 8 dates, 8 fois 3h, du 13 septembre jusqu'au 8 novembre en gros. Donc il est bien sur le planning normalement. Qui est sur la voilà. page de, de notre site internet, donc vous le retrouverez sans problème. Voilà, sur la première page, vous avez Faculté de théologie Lyon, vous allez tomber sur une première page où vous trouverez planning premier cycle. Euh, il faut il faut il Je pense que vous avez été très clair, parce qu'on n'a pas beaucoup de questions, juste n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Ah ben, si il n'y a pas de questions, j'en je, profite pour parler de la journée de rentrée, de théo en ligne. <rire> Pendant que les questions arrivent, euh, c'est une formation en ligne, comme je l'ai dit, hein, mais c'est vrai que les étudiants aiment bien, euh, autant que possible quand ils le peuvent, un hein, peu venir de Martinique ou de quoi que c'est arrivé parfois, mais euh, de, de venir en, fait, en présentiel, faire connaissance avec les professeurs, avec les tuteurs, euh, ben, découvrir un peu les lieux, avant de repartir chez soi pour étudier de façon un peu plus solitaire, donc euh, la journée de rentrée, euh, elle a lieu pour 22-23, le 24 septembre, c'est un samedi, c'est toujours le samedi pour permettre euh, au plus grand nombre possible de, de nous rejoindre. Donc euh, toute la journée avec des, avec des moments de rencontre, de formation et puis une conférence dont le sujet n'est pas encore tout à, fait, tout à fait déterminé. Donc, je ne, je ne dévoile pas le, le suspense, je le garde un petit peu. Mais ça va boucler dans, dans, dans les quelques jours à venir et ce sera sur le site également. Donc, pour Théo en ligne, c'est un rendez-vous important voilà, de, de, pour faire connaissance. Moi, je voulais aussi préciser quelque chose qui est un peu nouveau à la faculté. C'est que nous avons mieux distingué les cours de niveau licence et des cours de niveau master. Mais euh, si vous êtes étudiant en train de finir votre licence, dans les deux dernières années, j'allais dire, euh, vous avez accès aussi aux cours de niveau master. Donc vous pouvez regarder aussi le programme des cours niveau master. Euh, de même, pour les auditeurs libres, euh, ces cours de, de master vous sont ouverts mais ils ne vous seront profitables que si vous avez déjà un bon bagage pour les suivre. Voilà. Mais ils sont euh, voilà, ouverts pas seulement aux étudiants de master, euh, même s'ils sont, ils apparaissent dans le planning master. Euh, nous avons une question sur le sujet du colloque. Ah. Euh, euh, on nous demande s'il si, euh, est possible de suivre toutes les interventions du colloque en ligne, ou seulement quelques-unes alors, normalement, il sera possible de suivre la totalité du colloque en ligne. Euh, la demande en a été faite. Normalement, ça ne devrait pas poser de, de soucis. Donc, euh, il est arrivé, c'est pourquoi je, je reste prudente, mais il est arrivé qu'au dernier moment, dans, dans un précédent colloque qui a eu lieu cette année, euh, que tout le système fonctionne parfaitement jusqu'à <rire> un petit bug. Donc, euh, les personnes étaient euh, un petit peu surprises. Mais comme tout avait été cependant bien enregistré, la totalité du colloque, au final, a été accessible, même si quelques-unes des conférences ont été visibles seulement en replay, après coup. Mais euh, en tout cas, nous ferons tout pour que ce soit possible et accessible euh, pour la totalité du colloque. Parfait. On peut peut-être aussi préciser que euh, cette année, nous commencerons assez tôt, finalement, l'année euh, académique, puisque nous commençons le lundi 12 septembre. Euh, parfois, on commence quand même euh, plutôt mi-septembre, euh, le 16-17. Donc attention, ça va venir vite après l'été. Donc anticipez voilà, votre inscription parce qu'il n'y aura pas beaucoup de temps en septembre pour, pour euh, s'inscrire. Quand j'étais jeune, on commençait le 8 octobre. Ah oui, oui c'est sûr. sûr. Euh, on a une question d'un d'un futur étudiant qui aimerait être audi... savoir si c'est possible de s'inscrire en grec en tant qu'auditeur libre, euh, sachant que ces notions d'un lycée est-ce qu'un grec, un A, serait... Ouais. En, que... en présentiel euh... ou bien en ligne Ah, il n'y a pas cette euh, distinction. Peut-être que vous pouvez en en présentiel Alors si c'est en présentiel, comme c'est moi le prof, je peux répondre. <rire> Donc, euh, il faudrait voir, euh, il faudrait voir parce que le grec, c'est un petit peu comme la bicyclette. Quand on n'en a pas fait depuis longtemps, on a l'impression qu'on a tout oublié, mais ça revient bien. Donc, euh, il faudrait voir si euh, vous en avez fait un certain nombre d'années. De, de, euh, peut-être que le grec 1A sera un peu trop faible. Du coup, il faudra peut-être voir. Le mieux, ce serait de prendre contact et puis... Euh, et puis qu'on puisse regarder ça de plus près. Et en présentiel. Ah, en présentiel, très bien. Eh ben, je serais ravie de vous accueillir en tout cas. Et si vous avez l'opportunité de passer euh, ben pour voir euh, quel, comment faire au mieux, hein. l'idée c'est quand même de ne sur de l'acquis. Donc euh, si vous avez déjà des bonnes bases, peut-être que le niveau, le niveau après sera mieux, on verra ça. Voilà, et Alors moi j'encourage tous ceux qui ont envie de s'inscrire comme auditeurs à se poser la question, mais pourquoi pas comme étudiant après tout Parce que, bien sûr, euh, enfin, par exemple si vous apprenez le grec, forcément si vous voulez que ça serve à quelque chose, vous allez rendre des exercices tout au long de l'année. Parce que sinon vous n'allez pas vous approprier les leçons. Donc ça veut dire qu'au terme du semestre, vous aurez fait tout le travail en fait L'examen, si vous avez rendu... Euh, enfin, je parle plutôt contrôle, mais si vous avez rendu les exercices euh, tout au long du semestre, l'examen ne doit pas poser trop de difficultés. Et, et au fond, c'est toujours acquis. Un, un cours qu'on a validé, ben, font la, que ce soit le, le, le premier diplôme, le duet, euh, qui est vraiment les fondements de la théologie, euh, puis après la licence, de master, ce sont toujours des briques euh, qu'on empile, hein, qu'on passe Donc euh, voilà pourquoi... ne de ne pas risquer d'être étudiant. Il euh, n'y a rien à perdre. Mais du fait, on engrange... On engrange les... Et, et c'est vrai aussi pour les autres cours, parce qu'au fond, si vous voulez vraiment... Alors, bien sûr, on peut venir écouter avec plaisir un cours. C'est tout à fait le, le profil auditeur libre. Mais si vous voulez vraiment vous approprier et en garder quelque chose, l'examen permet de... Ce travail d'appropriation, finalement, qui va faire que ça va un peu rester quand même. On ne va et pas l'oublier tout de suite après. Et puis ça vous permet de vérifier que vous avez compris le, le cours, puisque l'enseignant va vous faire un retour. Euh, souvent, enfin, euh, Ça peut être un écrit ou un oral, mais il y a, il y a, enfin, quand c'est un oral, notamment il y a un retour de l'enseignant qui vous permet de voir si, si vous avez euh, compris. Et vous donne des conseils. Donc voilà, je, moi j'encourage, même s'il n'y a pas d'enjeu, euh, vous n'allez pas euh, déposer après, euh, enfin, vous n'avez pas besoin d'un diplôme pour postuler à un poste, <rire> euh, mais vous inscrire quand même comme étudiant parce que euh, voilà, ça vous obligera euh, à, euh, à approfondir, à profiter davantage du cours. Nous avons maintenant une question sur le nouveau début, chrétien en relation avec les juifs. Faut-il rencontrer un responsable pédagogique pour s'inscrire Oui. Si vous voulez, alors c'est comme pour toutes les formations, si vous voulez vous inscrire comme auditeur libre et piquer dans le choix de cours, comme ça, il n'y a pas besoin de, de, de rencontrer le directeur pédagogique. Enfin, vous vous inscrivez directement auprès du secrétariat. En revanche, si vous voulez vraiment euh, avoir le, le, le, le diplôme au, au terme, et eh bien oui, il y, y a un rendez-vous à prendre avec le directeur pédagogique, Jérôme Moreau, qui, voilà, qui, qui d'une part vous vous présentera mieux la formation plus en détail, répondra à vos questions et vous guidera aussi dans, dans le choix des cours On a une autre question sur un diplôme universitaire le duet ah, okay. qui est, la personne demande si on le prépare et en combien d'années, à quel tarif Alors le duet le duet c'est au fond ça correspond à deux années de théologie à temps plein 120 crédits européens, si ça vous dit quelque chose. Donc, euh, le temps que vous allez mettre à le faire, ça dépend du temps disponible que vous avez. Est-ce que vous allez être étudiant à plein temps, à mi-temps ou moins encore Voilà. C'est un diplôme déjà assez conséquent au fond, euh, euh, parce qu'il veut vous donner les fondements de toutes les disciplines théologiques. Voilà. Donc, c'est voilà, un programme assez conséquent, mais enfin, voilà, on le fait petit à petit. Et euh, même des, des, des personnes qui, qui sont dans la vie active, qui ne peuvent faire que un, deux cours par, par semestre, petit à petit, <rire> arrivent euh, euh, finalement à faire leur, leur duet. Euh, il y avait une autre question, je crois. Ah oui, le tarif. Voilà, tous les tarifs sont sur, sur, sur le site. Euh, C'est au fond, on paye par cours, qu'on euh, prend, grosso modo. Il y a une inscription de départ pour frais de dossier, frais d'inscription, de accès à la bibliothèque, etc. Et puis après, c'est au nombre de cours que vous prenez, avec un forfait quand vous prenez 12 cours et plus, je crois. C'est-à-dire là, c'est quasiment à, être à plein temps. Oui, est euh, plein euh, temps. Voilà. Alors, j'ai rebondi parce qu'on peut préparer aussi son duet à son rythme, sur Théo en ligne, de la même façon, donc en prenant un cours ou deux cours par semestre, et même si on est loin, même si... on même si on travaille, etc. On, peut, on peut préparer ce, ce diplôme. J'ai bien aimé la question, est-ce que ça se prépare Oui, ça se prépare <rire> très activement et de façon persévérante. <rire> Alors, on peut aussi euh, préciser une chose, c'est que euh, Théo en ligne étant la modalité à distance euh, de l'enseignement qu'on fait aussi en présentiel, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un cours en présentiel et un cours en distanciel. Vous n'êtes pas soit l'un, soit tout l'autre. Vous pouvez mixer votre... Euh, euh, votre programme, ça c'est tout à fait possible. Euh, et puis j'avais une autre idée, mais qui vient de m'échapper, malheureusement. Euh, on Pour te laisser le temps de la retrouver, <rire> le, le, le parcours mixte, c'est tout à fait la, la caractéristique du DU patrimoine antique et culture chrétienne. C'est le petit DU sur, euh, qui regroupe des cours sur euh, la, la, la période antique et les, les, premiers, le, les premières communautés chrétiennes. Et de fait, euh, on l'a proposé de façon très très souple euh, soit tout en ligne, soit tout en présentiel, soit euh, en mixant, justement, comme, comme tu disais, euh, les, les deux modalités. Et finalement, c'est ce que les, les étudiants préfèrent. Donc, on peut avoir euh, quelqu'un qui a un cours en ligne et un cours en présentiel par semestre. Et ils aiment bien avoir un cours en présentiel pour être euh, un peu stimulé par le groupe, avoir un, être porté un peu par euh, la, la dynamique euh, du présentiel. Et puis, avoir un cours en ligne à étudier chez soi, euh, là c'est un peu plus solitaire mais c'est une autre façon de travailler et c'est un bon équilibre en fait pour, pour préparer ce, ce DU Oui l'idée m'est revenue c'est que euh, quand vous inscrivez comme étudiant euh, à, pour euh, préparer un diplôme euh, c'est bien rare qu'il n'y ait pas des équivalences, c'est à dire que vos études antérieures peuvent être valorisées euh, par des dispenses de certains cours dont on estime qu'au fond vous avez euh, acquis par votre euh, alors vos études antérieures, c'est euh, euh, voilà, une, une forme d'équivalence. Alors là, c'est une question qui combine et le nouveau DU et le DUET. Est-ce que le nouveau DU peut être validé pour une inscription future en DUET Alors, euh, la... un certain nombre des cours du, du nouveau DU euh, peuvent être valorisés dans le cadre du DUET. Euh, mais sans doute pas tous voilà donc ça ça, ça, ça, ça se chevauche mais c'est pas entièrement euh, valorisable me semble-t-il par contre dans le cadre d'un baccalauréat académique, je pense que tout peut être valorisable dans le cadre de la licence une question maintenant pour Théo en ligne au sujet des cours de philosophie mm -hmm. euh, est-ce qu'il sera possible d'avoir d'autres nouveaux cours dans les, les années suivantes pour pouvoir valider le cursus en philosophie Ah oui je vois, je vois la question <rire> alors oui il y a tout un programme pour ajouter petit à petit des nouveaux cours en philosophie donc le cours que j'ai mentionné tout à l'heure, « La religion face au maître du soupçon », c'est le premier d'une série de cours de philo qui vont être injectés dans Théo en ligne, mais de fait, il a, voilà, il y, a, il y a du travail, donc il y aura par exemple à la prochaine rentrée un nouveau cours de philosophie antique qui est déjà en train d'être préparé par une professeure de, de philosophie antique, spécialisée en philosophie antique, qui intervient au, au sein de la faculté de philosophie de, de l'UCLI. Et puis tout un programme pour... Euh, pour avoir des nouveaux cours de philosophie. C'est vrai qu'autrement, euh, le nombre de cours de philosophie était euh, un petit peu, peu étroit et pour permettre de terminer le, le baccalauréat canonique, pour ceux qui sont déjà arrivés euh, presque au bout, euh, il y risquerait de manquer quelques, quelques cours, effectivement. En fait, euh, la faculté théologie de philosophie, euh, manquait d'enseignants et donc c'était difficile d'obtenir euh, d'elle euh, voilà, de, de, de donner, des, de pouvoir dégager du temps à des enseignants pour mettre des cours en ligne. Mais des recrutements ayant été effectués, ça semble beaucoup plus facile et, et faisable maintenant de, de pouvoir maintenant pouvoir proposer les, augmenter l'offre de cours en, en philosophie. Bon, bah merci beaucoup à tous les deux pour votre disponibilité et votre présentation. Euh, nous arrivons à la fin de cette visioconférence. J'espère que nous avons pu répondre à toutes vos questions. Euh, merci de nous avoir suivis. De toute manière, si vous avez d'autres questions, euh, comme disait Jacques, vous pouvez consulter notre site www.internetheologie.eclique.fr ou www.teoenline.eclique.fr euh, Des livrets aussi sont disponibles sur le site avec des euh, formations et euh, elles seront disponibles aussi euh, au Campus Carnot dès la semaine prochaine. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et Facebook et en vous abonnant à notre newsletter. Merci beaucoup, passez un bel été et une bonne préparation de rentrée surtout. Merci beaucoup Armel et on espère vous rencontrer peut-être dans nos campus ou au bout de nos claviers à la rentrée. Bonne soirée, au revoir.